De devenir quelqu'un de très dynamique, pas timide, et ça t'élève et ça te fait grandir en une semaine, je pense que j'ai pris... ça m'a changé vraiment. Je suis là pour passer le BAFA, donc un certificat d'aptitude aux fonctions d'animatrice, et donc je suis là pour découvrir ce métier et faire mon, mon stage général. J'ai découvert le BAFA dans le film Nos Jours Heureux parce que je voulais devenir animatrice et je ne savais pas comment oser. Et euh, après, on m'a guidé vers là pour devenir éducateur spécialisé, que c'était une première phase intéressante. Le BAFA, pour moi, c'est un cadre dans lequel on va être avec plein d'autres personnes de mon âge. Et ça va être un peu comme un camp de vacances où, juste, on va nous expliquer comment s'occuper les... d'enfants. Dans le métier j'aimerais bien partager mes passions avec les enfants, leur faire découvrir des choses naturelles pour essayer de les écarter du monde un peu numérique qui entoure toutes les activités d'aujourd'hui et les ouvrir à la sociabilité qui ne reste pas enfermée. Je ne pas forcément dans le métier d'animateur, mais plus en job d'été. Et au final, que je, me, je me rends compte que je pourrais potentiellement en faire mon métier plus tard. Ce qui m'a apporté d'inattendu aussi, c'est vraiment... Euh, J'ai beaucoup aimé organiser euh, le côté euh, de l'organisation. C'est assez ludique, ils nous ont fait des petits dessins tout le temps. Et du coup, ça permet de nous apprendre à s'organiser euh, plus visuellement et en donnant envie. Quoi. Euh, la façon dont je suis... Euh impliqué dans la chose parce que je suis pas très impliqué dans les cours en général et ça je m'attendais pas à ce que je développe cette chose de prendre des notes, d'écouter, d'être tout le temps impliqué dans les dans les contenus tout ça. Du coup pour donner un peu global le moment préféré c'est notre vie en communauté parce qu'on a un très bon groupe avec des personnes très différentes et qui nous apportent énormément et je dirais aussi, euh, tous les premiers jours où on se découvre à travers des jeux flash, donc c'est que chacun présente son jeu en tant qu'animateur. Et en fait, c'est super dynamique et je trouve que c'est des super bons moments parce qu'on rentre dans la peau d'animer et on repasse l animateur. Et donc ce switch, il est super intéressant. On apprend à devenir animateur en une semaine. Ça fait peut-être un peu peur parce que c'est intense, mais euh, c'est une super expérience. Socialement, on découvre... Plein de gens qui ont envie de faire la même chose que toi, donc c'est super.